Écoute, j'ai perdu beaucoup de gens que j'aimais pendant mon enfance, et j'ai longtemps été dans une situation financière de merde, pour si mon max jusqu'à encore l'année dernière. Le truc bien c'est qu'ils sortent des arts martiaux, avec ce milieu avec la fitness, m'ont appris pas mal de valeurs, comme en l'occurrence celle de ne jamais abandonner. aujourd'hui, je suis peut-être pas encore Bill Gates, mais grâce à mon ethic, tout a changé. Je fais ce que j'aime et ce qui me passionne et ce qui a suffisamment bien ma vie pour plus avoir de soucis financiers. Les problèmes ont pas disparu, mais je suis désormais capable d'y faire face tout en kiffant ce que je fais. Et ça, pour moi, c'est la meilleure version de ma vie ça so, the best me